Et il, trape, il, tape le, il le tape au sol, il l'arrête pas. Oh, ils lui mettent un coup de pied en plein visage. Ils viennent de lui mettre un coup de pied en plein visage. Mais qui est mon père? Mais tu te con! Ah, ils ont aspergé euh, tout le monde avec la gazeuse là. On est pris dans la bouche.